On a appris à travailler en équipe et à déconstruire des idées qu'on avait déjà acquises auparavant dans notre scolarité ou en entreprise pour ouvrir au maximum notre créativité et trouver le plus d'idées novatrices. j'ai pu découvrir, c'est notamment euh, que les produits que l'on veut développer, euh, choisir une, euh, un utilisateur qui est différent de nous peut être intéressant pour permettre de ne pas être biaisé dans les problématiques identifiées. Et au début de notre expérience, on a eu l'occasion de choisir nos équipes grâce à des cartes qui déterminaient nos points forts, ce qui permettait de choisir des équipes pertinentes et non pas d'être seulement avec ses amis et donc euh, d'avoir une équipe complémentaire avec des forces et des faiblesses et où chacun connaissait son rôle.